Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. Missiles ukrainiens en territoire russe. Dimanche matin, plusieurs missiles ont touché le village russe de Souzemka, à une dizaine de kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. Le bombardement a fait quatre morts selon le gouverneur de cette région Déjà victime début mars d'une attaque semblable. La veille, une autre frappe sur des positions russes en Crimée avait déclenché un incendie à Sébastopol. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle pourrait être attribuée à l'Ukraine. Une forme de réponse à la mort d'au moins 26 Ukrainiens, dont des enfants lors d'une attaque russe dans la ville de Ouman plus tôt dans la semaine. Le président Volodymyr Zelensky avait promis des représailles. Ce dimanche, il a surtout rappelé l'imminence d'une grande contre-offensive ukrainienne qui, selon lui, dépend grandement de l'aide occidentale. Pour être honnête, les avions de combat F-16 aideraient beaucoup, mais il est clair que nous ne retarderons pas la contre-offensive. Nous la commencerons avant d'avoir les F-16. Nous n'allons pas dire aux Russes qu'ils ont encore quelques mois devant eux le temps que l'on s'entraîne sur les avions, « Non, ça ne se passera pas comme ça. Nous commencerons et nous irons de l'avant. » La Russie continue de pilonner les villages ukrainiens. Elle revendique de nouvelles avancées à Bakhmut, Mais face à la menace d'une contre-offensive, elle vient de remplacer son chef de la logistique militaire. Alors que le conflit entre Kiev et Moscou fait toujours rage, une autre bataille a déjà commencé à l'arrière du front, celle pour la reconstruction de l'Ukraine lors de la conférence organisée sur ce sujet par le G7 et l'Union européenne, Ian Goldin a été entendu en tant qu'expert et il estime que la communauté internationale pourrait être plus rapide. Well, conflict and war is development in reverse. It destroys everything. It destroys institutions, it destroys people's lives and their mental state, uh and their physical states of course. All of that will take time to rebuild. The most important thing is it has to be done by the Ukrainians and that I think is Is happening in a way that could be done more rapidly with more international support but it is certainly happening the russians thought they destroyed the energy system but it's been rebuilt and is operating pretty effectively uh, in ukraine so that's a very good example many bridges were destroyed that have been rebuilt and people can cross over them again and of course the military need to cross over them après Paris en décembre 2022 et Rome la semaine dernière, c'est à Londres qu'aura lieu une autre conférence des donateurs en juin prochain. Les chiffres sont très grands. Nous sommes déjà parlés de 400 millions d'euros dans uh, les coûts de reconstruction. Et en fait, je pense que les coûts vont être encore plus grands. C'est un petit nombre en relation à ce que les institutions internationales peuvent mobiliser. Nous devons nous rappeler que les pays riches ont trouvé qui paiera la facture C'est l'une des questions qui reste à trancher entre les différents gouvernements concernés et les institutions internationales. Eh bien, vous devez savoir que le budget réel, l'argent que mon gouvernement a dépensé pour cette guerre, il y a environ cinq mois, s'élevait à 113 milliards. Aujourd'hui, ce chiffre a atteint 120 milliards. Donc le chiffre de 400 millions de dollars par rapport au montant énorme que nous avons déjà versé là-bas paraît insignifiant. Mais l'une des choses qui m'a vraiment dérangé, c'est ce que j'ai appris il y a tout juste deux mois. L'Ukraine a besoin de beaucoup de carburant diesel pour faire fonctionner son armée, pour faire bouger ses camions. Et ils utilisent du diesel. Depuis le début de la guerre, ils achètent du diesel à la Russie. Et ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas censés, c'est vrai. Ils n'étaient pas censés financer la guerre. Zelensky n'est pas censé financer la guerre contre Zelensky. C'est juste, vous savez, c'est juste comme ils le savent tous, comme le dit le, le vieux dicton, l'argent mène le monde. Je veux dire, vous savez, le pétrole et l'argent transcendent toute rationalité, je suppose. Mais ensuite, j'ai découvert que le domaine étranger n'est pas tout. Il suffit de regarder la grande vie à Kiev aujourd'hui. C'est la belle vie là-bas. Les restaurants chics fonctionnent, vous pouvez trouver des magasins d'alcool avec tout ce qu'on peut souhaiter. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc le message réel à Zelensky était le suivant. « Les généraux, les bureaucrates sont très en colère contre vous parce que vous prenez trop de place dans cette arnaque, vous prenez un trop gros morceau. » On lui a remis une liste de 35 personnes impliquées dans des activités de corruption. Zelensky a limogé 10 personnes de la liste, des généraux et des officiers ainsi que des fonctionnaires civils. La plupart des agences gouvernementales qui passent normalement des contrats directement avec... Euh, normalement, si vous passez un contrat avec quelqu'un qui fournit du papier toilette, vous passez un contrat avec l'entreprise qui en vend. Tout le monde est passé par des courtiers, tout le monde fait maintenant appel à des tiers, parce que cela augmente les chances de gagner de l'argent en douce. Et la corruption y est tout simplement incroyable. Elle a toujours été et ne changera pas de sitôt. Comme vous l'avez évoqué, Zelensky a renvoyé des gens. Je ne sais pas s'il était juste pour faire bien ou si c'était parce que Bill Burns le lui avait dit. Ça aurait pu être à cause des propos de Bill Burns. Il a limogé 10 de ceux qui étaient les plus ostentatoires, qui vivent, vous savez, à Kiev, qui vivent bien dans les meilleurs appartements, montrent qu'ils ont beaucoup d'argent, de nouvelles voitures, et il a viré ceux qui étaient ostentatoires. C'est ça le mot. Et il n'a pas touché les 25 autres, tout simplement. Parlez-nous de ce marché d'exportation d'armes en plein essor. Eh bien, je n'ai pas écrit à ce sujet, mais j'en ai entendu parler. Je ne sais pas s'ils appellent ça le marché sombre ou le marché noir. Très tôt, la Pologne, la Roumanie et d'autres pays frontaliers ont été inondés des armes que nous expédions à l'Ukraine pour la guerre. En d'autres termes, les commandants à différents niveaux, je ne sais pas à quel niveau, souvent ce n'étaient pas des généraux, c'était plutôt des colonels et d'autres, qui recevaient une cargaison d'armes, les revendaient personnellement ou les revendaient au détail sur le marché noir. En outre, il y avait beaucoup d'inquiétudes ces mois-ci après le début de la guerre en février dernier concernant ces canons lance-missiles portatifs, ces missiles qui peuvent abattre un avion à une hauteur considérable. Cela suscitait beaucoup de préoccupations. Les batailles principales sont imminentes, annonce faite ce dimanche par Volodymyr Zelensky au cours d'une cérémonie en hommage aux gardes frontières du pays un discours prononcé dans une base militaire ukrainienne dont la localisation n'a pas été dévoilée par mesure de sécurité. Шановні воїни, вже скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону, як на суші, так і на морі. Я впевнений, що героїзм, надійність, стійкість en parallèle, le ministère russe de la Défense a assuré que ses forces continuaient de progresser dans la partie ouest de la ville de Bakhmut. Faciliter la libération des enfants ukrainiens déportés en Russie, c'est le message délivré par le pape François dans l'avion qui le ramène de Hongrie. Selon le souverain pontife, le Vatican travaillerait à un plan sans en dire plus. Jusqu'ici, les propositions de médiation du Saint-Siège dans le conflit n'ont rien donné. La Santa Sede a fait d'intermédiaire in alcune des situations de scambio de prisonniers tramite l'ambasciata questa è andata bene penso che può andare bene anche questo è importante almeno la Santa Sede è disposta a farlo perché è giusto è una cosa giusta e dobbiamo aiutare aiutare a che questo non sia un caso svegli ma un caso umano Kiev estime que plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été enlevés et emmenés en Russie depuis le début de l'invasion. En mars dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe pour déportation illégale de mineurs ukrainiens. Il y a plusieurs denrées alimentaires, que les prix ont flambé, tout ça, franchement, c'est un peu compliqué pour les pays africains. L'invasion de l'Ukraine, le grenier à blé du monde a affolé les marchés mondiaux de céréales. Aujourd'hui stabilisés, les prix restent élevés, aux alentours de 250 à 300 euros la tonne. Un lourd tribut à payer pour les pays qui dépendent des importations pour leur sécurité alimentaire. Les grandes zones d'achat aujourd'hui dans le monde, ce sont le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Ces quatre sous-régions font deux tiers, voire 70% chaque année de l'importation mondiale de blé. Si vous êtes l'Algérie, le Nigeria, vous avez de la manne pétrolière qui vous permet éventuellement d'acheter un peu plus cher ce blé, là où la Tunisie, le Mali ou le Soudan, pour prendre des pays qui aujourd'hui sont particulièrement instables, ont des difficultés à payer ce blé plus cher sur le marché international. Ce relatif équilibre ne tient qu'à un fil le passage sécurisé des navires de blé ukrainiens dans la mer Noire. Un transit garanti depuis juillet par une initiative de l'ONU et de la Turquie, elle a déjà été remise en question deux fois, en novembre puis en mars. Non sans conséquence pour les prix. La Russie utilise cet accord comme levier de négociation pour faire lever les sanctions économiques imposées par l'Occident. Si ces demandes ne sont pas satisfaites avant le 18 mai, elle ne signera pas l'accord. Le package deal uh, s'est extendé jusqu'à 18 mai afin d'encourager l'Union et de résolver 5 problèmes systématiques pour bloquer des experts agriculteurs russiens. Mais la mer n'est pas la seule voie de sortie des céréales ukrainiennes. L'Union européenne a ouvert ses routes, ses rails et ses ports au blé de Kiev une mesure remise en question par les agriculteurs d'Europe de l'Est. Depuis un an, environ 30 millions de tonnes de céréales sont sorties d'Ukraine par voie terrestre. C'est une vraie sécurité pour l'Ukraine. C'est aussi une sécurité pour un certain nombre de pays acheteurs dans le monde que des volumes puissent passer par l'Europe. La Russie et l'Ukraine jouent un rôle majeur sur le marché des céréales, mais elles ne sont pas seules. Les pays importateurs peuvent aussi compter sur la Chine, les états unis le Canada ou l'Inde. La République populaire démocratique de Corée a critiqué la déclaration de Washington publiée par les États-Unis et la Corée du Sud. La déclaration de Washington indique que les États-Unis renforceront la dissuasion élargie qu'ils fournissent à la Corée du Sud. Elle indique également que les États-Unis créeront un nouveau groupe consultatif nucléaire et qu'ils étendront la visibilité régulière de leurs moyens stratégiques dans la péninsule coréenne. Elle est notamment prévue d'amarrer des sous-marins nucléaires américains en Corée du Sud et ce pour la première fois depuis plus de 40 ans. Selon l'agence de presse officielle de la RPDC, KCNA, un haut responsable de la RPDC a dénoncé la déclaration de Washington comme étant hostile, agressive et provocatrice. Il affirme que l'initiative américaine nuirait à la paix et à la sécurité non seulement de l'Asie du Nord-Est mais aussi du monde entier. La Chine a également accusé les États-Unis de créer des tensions dans la péninsule coréenne. Biden déteste la Russie et il déteste la Chine. Et Tony Blinken, le secrétaire d'État, et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, et Victoria Noland, aveuglés ou non, ils sont tous unis dans la répugnance publique et leur mépris de la Russie à l'égard de tout ce qui est russe. La même chose s'applique à la Chine. J'ai entendu dire que Biden essayait d'entraver les ventes de certaines marchandises de la Chine aux États-Unis il allait en interdire ou en sanctionner certaines. Et nous sommes Maintenant au Japon, avec vous Bernard Delattre, euh, une page du Covid se tourne pour les Japonais, à la une des journaux du pays. La fin des contrôles sanitaires aux frontières. Depuis samedi, les étrangers qui arrivent au Japon ne doivent plus avoir été vaccinés contre le Covid, ni même testés. Le quotidien financier Nikkei s'en félicite, mais tous les autres journaux se montrent préoccupés. Le nombre de contaminations a augmenté ici ces dernières semaines, s'alarme le Mainichi. C'est aussi ce qu'on constate en ce moment à Singapour et en Inde, ajoute le Japan Times. Et puis, souligne le Tokyo Shinboom, les experts redoutent que cet été, une neuvième vague de l'épidémie déferle sur l'archipel. Le cas échéant, selon le Yomiuri et le Asahi, le Japon sera probablement à nouveau confronté à une double pénurie de lits d'hôpitaux et de tests de dépistage. L'opinion, comme la presse, n'est pas rassurée. Dans un sondage de l'agence Kyodo, publié hier, 64% des Japonais se disent inquiets de la situation sanitaire. 6 sondés sur 10 continuent aussi de porter le masque, alors que ce n'est plus obligatoire. Biden n'envite pas Benjamin Netanyahou à Washington. Je le ferai. C'est ce qu'a affirmé Kevin McCarthy au quotidien Israël Ayom. Actuellement en visite officielle en Israël, le président de la Chambre des représentants estime que le président américain a attendu trop longtemps pour inviter le premier ministre israélien à la Maison-Blanche. Il compte donc l'inviter à s'exprimer devant le Congrès si l'invitation de Joe Biden ne vient pas. Depuis son retour à la tête du gouvernement fin décembre, Benjamin Netanyahu attend cette fameuse invitation. Mais Joe Biden le fait attendre, notamment en raison de la crise suscitée par la réforme judiciaire que souhaite faire passer la coalition israélienne. Même après le gel du processus législatif, le président américain a insisté sur le fait qu'aucune invitation ne devrait être lancée dans un futur proche. Si Benjamin Netanyahu accepte l'éventuelle invitation de Kevin McCarthy, les relations entre Jérusalem et Washington pourraient se ternir. Une situation similaire s'était produite en 2015. Benjamin Netanyahu s'était exprimé devant le Congrès, contournant Barack Obama alors président, un geste qui avait suscité quelques tensions entre les deux leaders si le parti du Premier ministre a toujours été plus lié au parti républicain américain. Depuis son retour, Benjamin Netanyahou tente de renforcer ses liens avec le parti démocrate au pouvoir. Un tel affront à Joe Biden ne semble pas envisageable pour le moment. Kevin McCarthy est arrivé dimanche en Israël. Accompagné d'une délégation du Congrès, il s'est rendu au mur occidental de Jérusalem. Il a ensuite été accueilli par le président du Parlement israélien, Amir Ohana, à la Knesset où il s'exprimera aujourd'hui. Avant lui... Seul un autre président de la Chambre des représentants s'est adressé au Parlement israélien, Newt Jean Grinch, en 1998. Après trois annulations, SpaceX a réussi finalement à lancer sa fusée géante Falcon Heavy depuis Cap Canaveral en Floride. Le vol a placé en orbite géostationnaire trois satellites, dont celui de télécommunication via Sat 3 America. C'est le plus gros des satellites existants à l'heure actuelle avec un poids de 5, ,5 tonnes et demie et la taille d'un autobus. Viasat 3 construit par Boeing vise à permettre l'accès à Internet dans les zones rurales du continent américain ainsi qu'aux passagers des avions et des bateaux de la même zone. Après les faillites de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank, il y a de cela quelques semaines, un vent de panique a à nouveau soufflé sur le Wall Street. Vendredi, une nouvelle banque américaine, la First Republic, a frôlé le même sort avec son effondrement. Cette banque régionale qui valait euh, donc euh, en début 2003 euh, qui valait 20 milliards de dollars début 2020 2023 n'en valait plus que 654 millions à la fin de la séance vendredi. Une situation qui fait planer à nouveau donc le spectre d'une nouvelle crise financière. Un risque d'effet domino est-il envisageable Y a-t-il risque de contagion en Europe et dans le monde Le Paraguay a un nouveau président. L'économiste Santiago Peña, candidat du parti conservateur Colorado, a largement battu le candidat de l'opposition Efraín Alegre avec 42,7% des voix. Il prendra ses fonctions le 15 août prochain pour une durée de 5 ans. Hoy no estamos celebrando un triomphe personnel Hoy estamos celebrando la victoria d'un un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz sociale, del dialogue, de la fraternité. Et de la réconciliation nationale. La pauvreté sera un des grands défis de son mandat dans un pays où les inégalités se creusent et où son parti, le Colorado, au pouvoir depuis 70 ans, est accusé de corruption systématique. Une dernière étape au Paraguay, avec vous, Fleur à Genoux, les gros titres dans la presse du pays. L'élection présidentielle avec la victoire de la droite, Santiago Peña, 44 ans, l'emporte largement avec près de 43% des voix. Lors de ce scrutin à tour unique, rapporte ABC. Le journal cite le discours de victoire du président élu. Il promet de lutter avec succès contre la pauvreté, la corruption, l'impunité. Cette élection est une raclée, selon Ultima Hora, Le centre arrive loin derrière la droite avec 27,5% des voix, juste devant un candidat anti-système qui s'illustre par ses outrances et sa grossièreté. La droite a sur donc sa continuité au pouvoir, quasiment sans interruption depuis 76 ans. Parmi les défis du président élu relève BBC Mundo, lutter contre l'évasion fiscale, le travail non déclaré, les conséquences de la sécheresse sur l'économie, mais aussi la pauvreté qui frappe davantage les zones rurales et les populations autochtones. Santiago Peña prendra ses fonctions le 15 août pour une durée de 5 ans. Au Merci. Soudan, l'armée gouvernementale et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont accepté un nouveau cessez-le-feu humanitaire de 72 heures à partir de ce lundi. Cependant, des combats sporadiques entre les deux camps rivaux se poursuivent dans certaines parties de Khartoum et des villes voisines. Les belligérants s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu actuel et les précédents. Selon Reuters, la situation à Khartoum était relativement calme dimanche au lendemain d'affrontements entendus samedi en fin de journée à proximité du centre-ville. Les forces de réserve de la police ont été déployées pour protéger les biens contre le pillage. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Bonjour, bonjour à tous. Au Soudan, des morts par centaines, des blessés par milliers. Vincent, le secrétaire général des Nations Unies, euh, envoie en urgence son responsable pour les affaires humanitaires. Oui, c'est toujours mauvais signe. Hein. Quand l'envoyé spécial du le secrétaire général débarque au chevet d'un pays en crise, c'est un peu comme un médecin légiste. Il n'inspire aucun optimisme. Il vient avec des pansements alors qu'il faut en urgence une solution politique ou militaire. Antonio Guterres dit que la situation est sans précédent, et on se demande bien pourquoi. On est habitué à voir débarquer les humanitaires une fois que les occidentaux ont été rapatriés. En général, l'évacuation est bien couverte, les commandos montrent ce qu'ils savent faire, ensuite, on tire l'échelle, les médias se lassent rapidement des conflits où les bons et les méchants ne sont pas identifiés d'un seul coup d'œil, quand le réel est un peu confus, quand il est trop complexe, il est congédié. Bientôt, on ne parlera plus du Soudan qu'en bref, et en pleurant des larmes de crocodile, mmh. le drame que vit Khartoum est d'une banalité à pleurer. Enfin, quand même, une capitale d'un million d'habitants, 5 millions en comptant les faubourgs euh, qui deviennent un champ de bataille, comme ça c'est rare, Vincent. Ben, deux factions qui s'entretuent dans un mépris total des civils, on voit ça partout du Moyen-Orient à la Corne de l'Afrique. Le Soudan est parfaitement à sa place. En enfer et dans le dictionnaire, entre la Somalie et la Syrie. Deux exemples de révolutions qui ont mal tourné. En Somalie, c'est l'anarchie, le retour des seigneurs de la guerre. En Syrie, la dictature d'un gang. La révolte des Soudanais a été le dernier printemps arabe le plus tardif, le plus glorieux. Ça allait enfin marcher, pas comme en Libye, pas comme au Yémen, pas comme en Algérie, pas comme en Tunisie. La détermination des manifestants pacifiques est venue à bout d'Omar el béchir qui régnait depuis 30 ans avec le soutien des islamistes. Les militaires ont appuyé la rue pour se débarrasser du vieux tyran. C'était il y a quatre ans, depuis la transition s'est enlisée. Les généraux tiennent à leurs habitudes, ils ponctionnent. 80% du budget de l'État. Et ils vendent en plus l'or, le pétrole, les terres arables, au plus offrant aux Émirats, aux Séoudiens, aux Russes. beaucoup, beaucoup de corruption et une totale impunité. Hein. Oui, c'est le problème parce qu'ils sont intouchables, c'est ce qui les rend dangereux. Le général Mohamed Daglo et le général Abdel Fattah al-Bourhan sont couverts de sang, ils méritent 100 fois la potence, mais ils savent d'expérience que la communauté internationale n'a que des épées de bois à agiter sous leur nez. Il y a 20 ans, les miliciens du premier épaulé par les militaires du second, ont fait 300 000 morts au Darfour, 2 millions de déplacés. Mais la Cour pénale a lancé des mandats d'arrêt international pour génocide contre le seul Omar el-Bechir, ce qui ne l'a pas empêché pendant 10 ans de circuler en Afrique à sa guise et d'y être très bien accueilli. Hier, les deux généraux ont prolongé la trêve de trois jours que leur avaient arraché les Saoudiens et les Américains. Ils l'ont fait d'autant plus volontiers qu'ils n'ont pas cessé de la violer. Les avions de chasse sur Bolkartoum, la guerre tribale s'est étendue aux deux tiers du pays, les palabres continuent. Dans le monde arabo-musulman, le printemps ne tient pas ses promesses, il annonce une saison en un enfer. Centaine, des kits sanitaires, des médicaments distribués à ces soudanais réfugiés au Tchad à l'abri des combats. Dans le même temps, 8 tonnes d'aide humanitaires sont arrivées à Port-Soudan, tout un symbole car aucun convoi n'avait jusqu'ici pu arriver au Soudan. Du matériel médical acheminé par avion depuis la Jordanie. L'initiative vient de la Croix-Rouge, qui espère multiplier ses opérations. Nous espérons que cette aide médicale sera acheminée assez rapidement de Port-Soudan vers les hôpitaux qui en ont le plus besoin. Et cela nécessite un cessez-le-feu qui devrait être respecté par les deux parties pour que nous puissions, avec nos collègues de la Croix-Rouge soudanaise, acheminer ces articles aussi rapidement que possible vers les hôpitaux. Car au Soudan, les hôpitaux manquent de tout. Ici, près de Khartoum, au cœur des combats, les médicaments se font rares ils sont rationnés. Après avoir vérifié le stock de médicaments avec le personnel responsable des fournitures médicales, on voit qu'on n'a pas de quoi tenir plus d'une semaine. C'est un énorme problème. Une situation catastrophique, sans précédent selon l'ONU. Car le Soudan, avant même le début de la guerre, était déjà très dépendant de l'aide internationale. La situation humanitaire atteint un point de rupture. Je suis en route pour la région afin d'étudier comment nous pouvons apporter une aide immédiate aux millions de personnes dont la vie a basculé du jour au lendemain. Dans ce pays, l'un des plus démunis au monde, l'ONU estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de déplacés de la guerre. Composés entre autres de blindés 4-4 x dotés de mitrailleuses, de BRDM, d'armes individuelles et collectives et d'ambulances seront, selon le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara utilisé à bon dans la lutte contre le terrorisme. Et cela apportera un grand changement, en tout cas dans la répartition du dispositif militaire du Mali, vu l'étendue de l'espace territorial du Mali qui fait plus d'un million de kilomètres carrés. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la mise en œuvre de l'accord pour la paix, une délégation algérienne conduite par son Excellence Mohamed Ataf, ministre des Affaires étrangères, a été reçue par le ministre des Affaires étrangères du Mali Abdoulaye Diop. Mohamed Danyoko, pour Bewa Afrique, Bamako. Référendum constitutionnel largement approuvé à plus de 90% pour 84% de participation selon la commission électorale. Les Ouzbeks étaient appelés à se prononcer pour le possible maintien au pouvoir de l'actuel président jusqu'en 2040, ainsi que du prolongement du mandat présidentiel passant de 5 à 7 ans. Un résultat sans surprise pour cette ex-république soviétique d'Asie centrale, toujours considérée par de nombreuses ONG comme un état autoritaire. Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, est bien décidé à se maintenir 5 ans de plus à la tête de la Turquie. Le président sortant a débuté ce week-end sa campagne électorale à coups de meetings et de promesses. Mais cette présidentielle s'annonce d'ores et déjà comme la plus disputée de l'ère Erdogan, qui affronte pour la première fois une opposition unie après 20 ans de pouvoir. Recep Tayyip Erdogan fait face à trois prétendants dont son principal adversaire, Kemal Kilic Daroulou, 74 ans, candidat d'une alliance de six partis d'opposition laïque et social-démocrate. Ce dernier a promis un virage démocratique et entend séduire le jeune électorat. Un peu plus de 5 millions de 18-25 ans se rendent aux urnes pour la première fois. Ils n'ont connu que Recep Tayyip Erdogan et sa dérive autocratique. L'opposition entend ramener la lumière en Turquie, réponse dans les urnes le 14 mai prochain. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait une annonce surprenante ce samedi soir. Le chef présumé du groupe djihadiste aurait été neutralisé. Je voudrais partager une nouvelle information avec notre public. Le chef de l'État islamique, Abu Hussein al-Kourachi, a été neutralisé dans le cadre d'une opération des services de renseignement turcs en Syrie. Si Dieu le veut, nous continuerons notre lutte contre les organisations terroristes sans aucune exception. Abu Hussein al-Kourachi était devenu le chef du groupe État islamique après que son prédécesseur a été assassiné le 30 novembre dernier. Les services de renseignement turcs suivaient sa trace depuis longtemps, mais le chef de l'État n'a pas fourni davantage de détails sur les circonstances de l'opération. Des sources syriennes locales ont néanmoins déclaré que le raid avait eu lieu dans la ville de Jandaris, dans le nord de la Syrie. Des habitants ont affirmé que les combats avaient duré pendant plus d'une heure avant d'entendre une grande explosion. L'armée nationale syrienne, elle, n'a fait aucun commentaire dans les médias. Même si la Turquie a mené des opérations militaires contre le groupe État islamique depuis 2016, sa politique dans la région a été complexe et controversée. Elle a d'abord été critiquée pour ne pas faire assez pour combattre Daesh. Mais depuis, elle a mené plusieurs opérations pour combattre l'organisation terroriste et les groupes... Le président syrien Bachar Al-Assad a rencontré Jaitun, l'envoyé spécial du gouvernement chinois au Moyen-Orient. Le président Al-Assad et Jaitun ont discuté des relations syrio-chinoises et des perceptions communes de la relation bilatérale, dans un contexte plus élargi qui représente les relations de la Chine avec les pays du Moyen-Orient et son rôle vital dans la région, tout en saluant les efforts de médiation de la Chine afin d'améliorer les relations irano-saoudiennes une a souligné que la Chine considérait ses relations avec la Syrie d'un point de vue stratégique et dans le cadre d'une vision globale de la région. La Chine est active et souhaite un apaisement sur tous les fronts. Et le plus important est celui de la Syrie. Et résoudre la crise en Syrie et mettre un terme au conflit mèneront à un apaisement sur de multiples fronts. Le plus important étant le Yémen. Et éviteront le déclenchement d'une guerre Iran-Golfe. Ce qui est évident avec l'initiative chinoise qui a conduit au début de la réconciliation entre le Golfe et l'Iran. Et nous constatons un effort global chinois. Et la Chine considère Damas comme un élément clé de l'apaisement régional. Chaitun a également rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Al-Megdad. Durant la réunion, Al-Megdad a exprimé le soutien de la Syrie aux initiatives du président chinois Xi Jinping liées à la sécurité mondiale, au développement et à la civilisation, de même que l'appréciation de l'appui de la Chine dans la lutte contre le terrorisme. Jaitun a souligné le rejet de la Chine des tentatives d'ingérence extérieure dans ses affaires intérieures, ainsi que le soutien de la Chine à l'unité de la Syrie, à sa souveraineté et à son indépendance. La Chine cherche à atteindre la stabilité tout en affrontant les défis mondiaux, afin de réaliser ce qu'elle appelle un développement durable et de fournir des conditions appropriées pour un monde vert en ligne avec la politique chinoise d'une façon qui garantisse la liberté et la souveraineté des États. La visite de l'envoyé spécial de Chine au Moyen-Orient intervient dans un cadre où la Chine parvient à la stabilité. Récemment, la Chine a réussi les efforts de médiation visant à rétablir les relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui devrait avoir un impact sur de nombreux pays, dont le Yémen et la Syrie. Des mouvements millimétrés, répétés encore et encore. À Aldershot, dans le sud de Londres, près de 7000 militaires passent en revue les déplacements qu'ils reproduiront en plein centre de la capitale samedi prochain. Tous font partie de l'escorte royale qui accompagnera le roi Charles III et la reine consort Camilla lors de leur couronnement à l'abbaye de Westminster, puis au palais de Buckingham, où le nouveau souverain s'adressera à la foule depuis le balcon principal. Je parle la presse italienne ce matin, eh bien de la crise migratoire. L'état d'urgence décrété il y a plus de deux semaines n'est en réalité jamais entré en vigueur, provient la République, car la délibération du Conseil des ministres n'a jamais été publiée dans la Gazette officielle de la République italienne, écrit le journal. Malgré tout, l'évacuation du centre d'accueil de l'île de Lampedusa, saturée, a débuté la semaine dernière et dans le même temps, les débarquements ont diminué à cause du mauvais temps, explique la télévision Sky TG24. Certains migrants ont tout de même tenté la traversée de la Méditerranée, mais après avoir été sauvés par un navire marchand, ils ont été confiés aux gardes-côtes libyens à la demande des confrères italiens, écrit le quotidien d'Omani, qui relaie le mécontentement des associations humanitaires. C'est pour elles un refoulement illégal. C'est la plus grave sécheresse de l'histoire récente de Barcelone. Depuis deux ans et demi, il ne pleut pas suffisamment. La Catalogne a décrété l'état d'exception. En ville, les jardins ne sont plus arrosés. On a coupé l'eau sur la voie publique. Mais le retour en masse des vacanciers inquiète car ils aggravent la situation. L'impact du tourisme est à nouveau au cœur des débats. On est très inquiets par cette sécheresse, surtout que les réserves d'eau sont en baisse. Sur la Costa Brava, ou ici à Barcelone, le tourisme consomme beaucoup d'eau. Un touriste luxe en consomme cinq fois plus qu'un habitant de Barcelone. C'est très préoccupant, surtout quand on n'a pas assez d'eau pour les gens d'ici. Les hôtels consomment entre 8 et 12% de toute l'eau disponible à Barcelone. Pour économiser une ressource qui se raréfie, cet établissement a installé des robinets avec réducteur de pression. On est passé de 10 à 5 litres d'eau par minute grâce au système de robinets avec réducteur de pression qu'on a installé. Dans les parties communes pour l'arrosage des plantes, des systèmes de goutte à goutte ont été installés. Sur le toit, l'eau de la piscine filtrée et traitée et conservée d'une année sur l'autre. Des efforts qui ne font pas taire les critiques. Oui, on se sent montré du doigt. Ça donne l'impression qu'il n'y a que les hôtels qui consomment beaucoup d'eau. Mais il y en a d'autres. Regardez les terrains de golf ou les terrains de football. On pourrait éviter de les arroser. Cette saison, Barcelone s'attend à recevoir encore plus de touristes qu'avant la pandémie de Covid. Pour les visiteurs, difficile d'ignorer la situation. Si on est conscient du problème à la maison, pourquoi ça devrait être différent quand on est en vacances L'exemple le plus évident, c'est de réutiliser les serviettes. Ça réduit la consommation d'eau. Pour faire des économies, l'une des solutions les plus efficaces se trouve peut-être dans les sous-sols de cet hôtel de luxe. Ici, l'eau des douches est récupérée. Elle passe dans cette mini-station d'épuration avant d'être réutilisée. On a ce système de pompe qui fait monter l'eau dans toutes les chasses d'eau des chambres de l'hôtel. Résultat, dans les citernes des toilettes, on a 25% d'eau recyclée. Et avec cette installation, la consommation moyenne par client est ici de 250 litres d'eau par jour. C'est deux fois moins que dans un hôtel équivalent. Première grosse mobilisation sociale depuis la promulgation de la réforme des retraites en France. Une fête du travail sous forme de test pour l'intersyndical qui espère près d'un million et demi de personnes dans les rues. Une note du renseignement parle de 500 à 700 000 manifestants. Un 1er mai au Portugal, mille feuilles de plusieurs contestations sociales. Dans le pays, les tensions se sont accentuées ces derniers mois. Grève des enseignants qui réclament de meilleurs salaires et conditions de travail, prix élevé du logement et l'inflation sont dénoncés par les Portugais. En Grèce, manifestation qu'on annonce record depuis les mesures d'austérité en 2010 la population reproche notamment au gouvernement le manque d'entretien des services publics. Une colère ravivée depuis un accident de train qui a fait 57 morts fin février, dont plusieurs jeunes. Tout compte fait avec Eric Revel, et les comptes ne sont pas bons pour Emmanuel Macron. Bonjour Eric Bonjour, bonjour à tous. Mauvaise nouvelle, je le disais, pour le financement oui. de la dette publique française, hein, l'agence de notation Fitch a baissé d'un cran la note de la France de AA à AA-. À a à Pourquoi cette dégradation de la crédibilité française, Eric? Oui, oui, bah, d'abord juste, si vous me permettez un mot sur Fitch, hein, c'est une agence de notation privée, comme il en existe d'autres, comme Moody's, hein, c'est son nom, comme Standard Poor's. Alors, ces agences de notation attribuent bah, une, net, une note à une entreprise, hein, ou à un État, pour... Euh, tout simplement évaluer sa solvabilité financière dans dans les dans les mois qui viennent alors les raisons de cette dégradation Jean-Marie par Fitch ben, elles sont multiples j'allais dire et variées d'abord un les mauvais chiffres macroéconomiques de la France euh, déficit euh, euh, élevé niveau d'endettement qui dépasse les standards des règles européennes bon tout ça ça fait déjà beaucoup pour Fitch ajouter à cela que la croissance française est à tonne hein, on oui. est autour de 0,8 de, de 1% prévu pour de 2023. Euh, et ben Tout ça, évidemment, ça donne du grain à moudre. Vous ajoutez aussi, euh, je ne sais pas si vous avez vu, que les emprunts, la charge des emprunts français va s'alourdir de plus de 15 milliards à cause de la hausse des taux d'intérêt. Bon, vous ben, voyez, les, les chiffres macroéconomiques sont pas bons. Et puis Fitch attire l'attention sur autre chose, c'est le climat social. En France, un climat social de défiance généralisé après le passage euh, dans notre pays de la réforme des retraites, Ben pour l'agence de notation, c'est très simple, elle ne croit pas qu'il Madame le Macron sera, euh, avec ses conditions de contestation, sera en mesure de faire d'autres réformes que l'agence de notation estime nécessaire pour l'économie française. Alors c'est vrai, il y aura eu la réforme des retraites, bon si euh, tout cela mmh. va au bout. Il y aura eu aussi la réforme de l'assurance chômage, mais voilà. Le climat social, pour les agences de notation, n'est pas favorable à une poursuite des réformes euh, économiques en France. Et tout cela eh ben, pèse euh, sur notre note financière Actuellement. Et d'ailleurs, on va en parler des conséquences politiques avec vous et avec Arlette Chabot dans l'éditorial politique de la matinée. Mais alors, revenons sur les conséquences de l'abaissement de la note mmh. de la dette française. Éric, c'est quoi le risque financier pour l'État bah, le risque principal, c'est de voir les conditions financières de, de, de financement hein, de notre mmh. dette, tout simplement, bah, de voir euh, ces conditions se dégrader, c'est-à-dire d'être obligé d'emprunter de plus en plus cher, puisque quand votre note euh, baisse, ouais. quand votre note est dégradée par les agences de notation, bah, ça signifie que les emprunts que vous allez contracter pour financer votre dette vont coûter plus cher sur les marchés euh, financiers internationaux. Tout cela bon, est théorique, hein, parce que la note de A à moins dont vous parliez, oui. que vient de nous coller sur le dos euh, Fitch, ça correspond quand même ok, à la plus basse des notes euh, pour un pays, mais dont la catégorie de dette, j'insiste, demeure de haute qualité, vous voyez, donc c'est une note qui est mauvaise, mais on reste quand même dans la catégorie des pays qui ont une dette qui, sur les marchés financiers, est reconnue comme étant de haute qualité. Mais tout de même, tout de même, c'est un avertissement clair, net, oui. sur les difficultés économiques, sociales, financières que traverse la France en ce moment, c'est moins qu'on puisse dire. En d'autres termes, on est le plus mauvais des bons élèves, on va le dire comme ça. Voilà. Est-ce que les autres agences pourraient prendre <rire> la, même, euh, la même décision ah ben oui, ben oui, c'est le risque, hein. c'est le deuxième risque. Les deux plus importantes agences dont je vous parlais tout à l'heure de notation privée, qui sont Moody's, Moody's oui. hein, et Standard Poor's, et eh ben euh, vont attribuer euh, des notes financières comme elles le font régulièrement. Hein. Et pour l'une d'entre elles, bah, c'est début juin. Hein. Je crois que c'est le 2 juin. C'est le 2 ça. juin. Alors euh, inutile de, de vous dire que si de nouveau, euh, après celle de Fitch, les notes françaises étaient dégradé par Standard Poor's, par Moody's, bah ben là, il y aurait euh, danger, parce que les marchés financiers pour financer notre dette euh, ben, deviendraient, comment dirais-je, fébriles face aux quasi 3000 milliards d'euros de dette que nous avons, oui, je vous rappelle le chiffre, et <rire> eh ben la fébrilité des marchés financiers précède quoi, en général, Jean-Marie ben, ça précède une tempête financière. On n'en est pas là, mm -hmm. mais évidemment, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Les agences de notation... Vous le savez, c'est un peu comme à l'école, quand on a des mauvaises notes... On risque de redoubler. Exactement et d'autant plus que c'est un cercle vicieux parce que plus votre note est mauvaise, plus ça devient difficile de payer les intérêts de la dette. En tout cas, on pose cette question tiens sur le Twitter de Sud Radio, Eric, pour réduire l'endettement de la France, que faudrait-il faire D'après vous, c'est la question qu'on pose à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il faudrait baisser les dépenses, augmenter les impôts, ne rien faire ou carrément comme le dit certains à gauche ne <rire> pas rembourser la dette Mais figurez-vous je, je vais voter, j'ai ma petite idée. <rire> ouais, vous avez votre idée, figurez-vous qu'en tout cas tous nos ouais. abonnés sur Twitter répondent baisser les dépenses à 50%. Eux, Exactement. Mais bah, 4% d'entre eux disent qu'il ne faudrait pas rembourser <rire> la dette. Vous vous rendez compte ça ferait quoi tiens Oui, bah, il y a des pays qui ont essayé, hein, qui ont fait défaut sur leur dette. Il y a deux exemples historiques, l'un lointain, ça s'appelait les emprunts russes, hein, quand les quand mmh. les, les bolcheviques ont pris le pouvoir euh, après les tsars en Russie. Ça, c'est très mal terminé pour la Russie, puisque la Russie pouvait plus emprunter sur les marchés financiers. Puis vous avez un deuxième exemple, et c'est intéressant parce que, de nouveau, ce pays est dans le collimateur et est près d'un défaut de paiement, c'est l'Argentine. Mmh. L'Argentine étant euh, dans une situation financière très, très difficile en ce moment, si vous regardez la la notation des, des marchés financiers, ben vous verrez que l'Argentine est sur le point de basculer dans la catégorie des pays en défaut de paiement, ça veut dire au bord de la faillite. Et il y a quelques années, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. l'Argentine avait fait face à des difficultés financières colossales. Euh, en 1930, l'Argentine elle avait un niveau de développement équivalent à celui de la Grande-Bretagne. Elle s'est jamais remise d'erreur économique, euh, ce pays. Ben Aujourd'hui, vous le voyez, l'Argentine est un pays Pratiquement au bord de la faillite. Regardez les notes des, des agences de notation, vous verrez, c'est éloquent.